On y va, on y va. Lâchez. Allez. On me fait un croche-pied, on me frappe au sol. Je ne saurais pas dire qui c'est, mais donc suite à ça, je suis interpellé et on me reproche d'avoir frappé. On dit que c'est moi qui aurais frappé un policier. J'ai été euh, accusé de euh, refus de se soumettre à un contrôle, outrage, vol, délit de fuite, rébellion et violence à agents. On voit bien que c'est paroles contre parole face à un gardien de la paix. Et là, on pèse pas bien lourd. Donc, c'est euh, vous êtes mort si euh, vous ne pouvez pas filmer et apporter ce genre de preuves. Donc je participais à une manifestation contre la loi travail euh, en 2016 euh, qu'un euh, qu cordon de policiers a voulu euh, arrêter euh, alors qu'on se rendait à la bourse du travail de Saint-Denis pour tenir une assemblée euh, générale et le, le commissaire en charge du dispositif d'ailleurs écrit euh, clairement que c'est pour empêcher cette assemblée générale donc euh, cette réunion de se tenir euh, qu'il bloque euh, la, la manifestation. Et à l'occasion de, de ce blocage par le cordon policier, donc une grenade est tirée, ce qui crée un, un mouvement de panique, tout le monde se sauve. Et moi à cette occasion, euh, on me fait un croche-pied, on me frappe au sol, je ne saurais pas dire euh, qui c'est, mais donc euh, suite à ça je suis interpellé.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 au dernier moment puisqu'on avait appris que la veille la venue du premier ministre avec un aéropage de ministres autour de lui pour faire des annonces pour la Seine-Saint-Denis en ce qui concerne les services publics sur les aspects régaliens suite notamment à un rapport Cornu Gentil qui faisait la démonstration si tant est qu'il faillit faire que notre département a une rupture d'égalité républicaine donc nous avons décidé de faire ce rassemblement nous étions une quinzaine de militants et de militantes avec une petite banderole où il y avait marqué halte à la case des services publics et je répondais à quelques journalistes, donc j'ai très bien été identifié comme un responsable syndical, et soudainement, il y a eu un cordon de policiers qui s'est formé devant nous et qui nous a repoussés de plus en plus violemment, molestés, et nous sommes retrouvés donc à plusieurs dizaines de mètres de là où nous étions, et c'est à ce moment-là, ne sachant plus comment dire, j'avais des camarades retraités, femmes autour de moi, ne sachant plus comment dire d'arrêter à ces policiers, j'ai fait tomber le calot de ce policier, qui tout de suite m'a exfiltré,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 qu'effectivement l'effet de violence ne pouvait pas être retenu puisqu'effectivement il n'y a pas de gifle. C'est suite à cela qu'il a demandé donc une requalification pour outrage, ce qui n'a pas été retenu par le juge puisque j'ai obtenu la relaxe totale donc le 22 février dernier. Ah ah ah ah ah J'ai été euh, interpellé euh, lors d'un rassemblement euh, à l'Assemblée Nationale euh, lors de, de la loi Travail. À cette occasion, j'ai été euh, accusé de, de plusieurs, euh, plusieurs méfaits, euh, refus de se soumettre à un contrôle, outrage, vol, délit de fuite, rébellion et violence à agents. Ils disent qu'ils euh, n'ont pas vu ce qui se passait avant, ils n'ont pas vu les violences euh, policières policières vous auraient vu que ma rébellion, mais sans montrer ni au juge ni à la défense ces images. Et par chance, deux camarades ont été assez futés pour réussir à prendre des images. Grâce aux images des camarades, j'ai été, été relaxé. Ce nouveau délit, donc, qui serait de prendre des images des forces de l'ordre lorsqu'ils interviennent dans les manifestations et de les diffuser sur les réseaux sociaux, pour nous, ce nouveau délit cache un objectif du gouvernement qui viserait plutôt à invisibiliser les violences policières lors des manifestations plutôt qu'à protéger les forces de l'ordre comme le prétend ce gouvernement. Aujourd'hui, malheureusement, la répression est très forte, que ce soit d'ailleurs dans les entreprises ou dans la rue lors des manifestations, et souvent, suite à des accusations à tort, des accusations des forces de l'ordre vis-à-vis de ces militants et militantes, le gouvernement, qui dans une période de crise sanitaire très grave et dans une période de crise sociale très grave, souhaite finalement entraver euh, par euh, cette, ce projet de loi et par ces différentes mesures, entraver le droit de manifester le droit aussi euh, de pouvoir euh, s'exprimer et de, de pouvoir euh, s'organiser, que ce soit au niveau euh, syndical ou autre. Parce qu'à un moment donné, si les violences policières continuent lors des manifestations, si les interpellations abusives et les gardes à vue abusives continuent, ça a un effet euh, dissuasif euh, pour les personnes qui souhaiteraient manifester. C'est pour ça que nous on dit que cet effet dissuasif, finalement,